Bonjour à tous, alors j'ai vu le nombre de personnes qui, qui s'incrémentaient mais je ne vous vois pas tous de visu, donc euh, voilà, je, je suis avec Sylvie dans la petite pièce. Euh, L'idée euh, et euh, l'invitation qui m'a été euh, proposée était de, de présenter un, un peu euh, les travaux que j'ai pu mener jusqu'à maintenant et ce que je souhaite euh, conduire maintenant que j'ai rejoint euh, l'UMR Agir, euh, et ce depuis mars, c'est très récent. Euh, donc euh, je vais commencer par euh, rapidement présenter mon parcours, puisque je connais certains d'entre vous, mais, mais pas la plupart. Et, euh, et puis je développerai un petit peu plus en fin de présentation euh, le projet qui m'amène aussi à interagir avec, euh, avec Dinafor en particulier aujourd'hui, et puis à d'autres occasions euh, assez récentes également, euh, avec notamment Florian et, et Aude. Donc on a intitulé, de euh, façon un peu poétique, « Quand un agro-pédologue souhaite lever les yeux et regarder le paysage », dans le sens où vous allez voir, mon parcours a été euh, et est toujours encore très centré sur l'observation du sol et l'interaction sol-plante, avec une volonté de caractériser euh, l'effet des pratiques agricoles. Donc, je m'intéresse beaucoup au sol agricole, l'effet des pratiques agricoles sur le sol et sur différentes fonctions euh, et euh, services écosystémiques fournis par les sols. Alors, en, en quelques mots, euh... ah. voilà. Euh, donc, euh, bon, moi, j'ai une formation d'ingénieur en agriculture de l'école de pure qui est une école. Euh en partenariat également avec Dinafore et Agir. Et j'ai été recruté en 2002 pour travailler à des projets plutôt en agroéconomie avec mes collègues agroéconomistes de l'école. Et en parallèle, j'ai continué à me former en m'intéressant un peu plus vers ce qui m'intéressait plus directement, qui était le sol. Donc euh, déjà, par mon, ma formation, j'avais eu l'opportunité de travailler en Belgique sur les sols avec... Euh, c'est une approche belge de la caractérisation des sols, et puis j'ai continué par un débat de du sol et une thèse euh, réalisée euh, donc, spécifiquement sur la caractérisation des effets de pratiques agricoles sur le fonctionnement hydrique et le devenir de polluants. Donc je me suis intéressé progressivement à la questions de biologie des sols en relation avec les propriétés physiques, et puis euh, plus j'ai avancé, plus je m'intéressais au, au fonctionnement hydrique en lien évidemment avec la biologie des sols, alors plutôt hydrologie de surface, hein, je m'arrête dans ce qu'on appelle la zone non saturée, je ne vais pas au-delà du niveau caractérisation, et avec un focus fort sur bah, comprendre comment les pratiques agricoles peuvent influencer ce fonctionnement hydraulique. En parallèle, euh, j'ai mené des travaux et j'en exposerai quelques-uns avec des équipes et, et différents doctorants sur ce qu'on appelle la chimie environnementale et notamment le devenir dans l'environnement des, des pesticides. Et euh, ce qui m'a amené, vous allez voir, à construire un projet euh, qui va finalement rassembler un petit peu ces différents éléments. Alors, en Complément, euh, évidemment, en s'intéressant aux pratiques agricoles, je me suis plongé dans l'agronomie et, euh, et véritablement avec euh, euh, mon intégration au sein d'Agir qui s'est réalisée en 2008 en tant que chercheur, enseignant-chercheur associé, euh, j'ai développé des travaux autour de l'agronomie systémique et euh, aujourd'hui plus, plus largement rassemblé autour de, de l'agroécologie avec une volonté, je prendre cette année, petite fenêtre, de médiapôt, voilà, je un petit peu, euh, avec une volonté de, de caractériser les performances multicritères de systèmes de culture. Il m'intéressait aussi à un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques permis euh, par, par les leviers qu'on pouvait en Donc il y a eu, là vous avez quelques illustrations de travaux que j'avais pu mener à l'époque sur la, le domaine de la Moc et la ferme de l'école de Curpens. Donc euh, avec la mise en place d'une expérimentation longue durée sur les systèmes et dans lequel on cherchait à mesurer un certain nombre de d'impact. Et là, vous avez une illustration sur la droite des euh, des flux euh, des mesures de flux de, de pesticides que l'on pouvait euh, suivre sur ces parcelles. En, assez rapidement, on a initié des travaux euh, avec euh, l'équipe Vasco de agir autour de, des plantes de service. Donc, vous avez une illustration de couverts végétaux euh, sur la, la photo du bas. Et, euh, et du coup, euh, comment mobiliser ces plantes de service dans des systèmes de culture avec un, un un attrait particulier pour les systèmes en agriculture de conservation, donc qui mobilise, et j'y reviendrai sur la suite, trois leviers principaux réduction de travail du sol, mobilisation de rotation longue et diversifiées, et usage maximisé ou optimisé des cultures de service. En 2016, j'ai rejoint un organisme de développement agricole dans lequel je suis resté pendant presque quatre ans, et où j'ai développé des approches participatives de reconception de systèmes en forte structure vis-à-vis de l'usage des pesticides, et alors même sur des systèmes se passant des pesticides. Et euh, finalement, toutes ces euh, approches m'ont amené à former et à, à formaliser un projet que j'ai proposé donc, euh, au sein d'Inrae, et pour lequel j'ai été retenu et, et, euh, en, en cours de l'an dernier, euh, à, l à la même période d'ailleurs l'an dernier. Et donc j'ai rejoint Inrae en mars dernier pour euh, mettre en place ce projet. Alors maintenant je vais présenter euh, du coup quelques-uns de, de ces travaux, de toute façon essayer d'illustrer, alors ça ne sera pas exhaustif et je répondrai aux questions si ce n'est pas assez clair, et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à formaliser mon projet euh, tel que je vais le faire en fin de présentation. Donc, dans un premier temps je me suis beaucoup intéressé à la variabilité spatiale, alors étant dans une unité où l'approche spatiale est largement développée, je précise pour moi la variabilité spatiale c'était dans un profil de sol, donc vous voyez on n'est pas du tout aux mêmes échelles, dans des parcelles agricoles, oui ah, je mets le son à fond. Est-ce que vous m'entendez mieux C'est mieux C'est vrai que c'est très fluctuant en fait. Il y a des moments où on t'entend très fort et puis d'autres, beaucoup Alors, moins. Je vais parler plus fort peut-être aussi. Ça va, Aude, là D'accord, merci. C'est vrai que je n'ai pas pensé à prendre mon casque. Ouais, ouais, si, si, si c'est trop compliqué, c'est le micro du PC, c'est mieux. Un casque serait mieux, mais. Voilà. Euh, moi, j'ai ouais, des casques de je ne sais pas si ça va. Bon, on, peut, on peut essayer comme ça, si vraiment c'est pénalisant, je, je mettrai un casque. Hein D'accord, euh... on essaye comme ça, et puis je te dirai si jamais ça, ça continue à fluctuer. On va faire du jour, là, pour ça. Ok, du coup, euh, voilà, une volonté de, de travailler dans un premier temps à, à la variabilité okay. des, des propriétés physiques à la fois spatiale en lien avec les pratiques agricoles mises en œuvre donc sur une parcelle et temporelle à l'échelle de succession de alors déjà à l'échelle d'une saison culturelle et à l'échelle de succession de cultures pour essayer de mieux comprendre comment s'opérer les flux d'eau et donc comprendre également comment s'opérer les transferts de polluants sur ces parcelles plus récemment des travaux menés en particulier en dirais un mot dans le cadre du programme bagage sur l'aspect rétention en eau des sols, ce que l'on appelle le réservoir utilisable des sols, donc essayer de voir en quoi ce réservoir utilisable peut être modifié par des pratiques agricoles, et ce afin de réfléchir à une adaptation des systèmes de culture au changement climatique, mais aussi pour essayer de comprendre si vous pouvez modifier leur robustesse vis-à-vis d'aléas climatiques par une meilleure stabilité, par exemple des propriétés physiques. Alors, quelques illustrations de ces travaux, je vais passer assez vite, mais quand on s'intéresse au flux d'eau dans les sols, on s'intéresse évidemment à la porosité du sol, alors là vous avez une petite représentation de, de micro-mésoporosité et d'un macroport qui peut être une galerie de vers de terre sur ce schéma. Donc il faut avoir en tête que l'eau elle circule toujours dans les ports de diamètre croissant, Donc en commençant par les plus petits puis en activant les plus grands. Alors Si je dis ça, c'est que très souvent quand j'interviens, ou quand on fait des présentations sur les flux, et on, dit, bah, on, a de, on a beaucoup de verres de terre dans notre sol, ça fait bien circuler l'eau je dis oui, à la condition que votre sol soit saturé en eau, c'est-à-dire que toute la gamme de porosité située qui soit utile est d'abord remplie d'eau. Donc Finalement, en fonction des, des, euh, des événements climatiques, on va pouvoir avoir ou non activation de cette macro-porosité. Sous des pluies modérées, euh, on va d'abord remplir euh, la micro- et mesoporosité et avoir des écoulements qui vont être plutôt d'ordre matriciel et qui dépendent principalement de propriétés euh, du milieu. Notamment la conductivité euh, du sol, euh, la conductivité hydraulique du sol. Et ce sont des flux qui sont euh, plutôt lents, qui sont généralement dans trois dimensions, puisqu'il y a des échanges latéraux qui s'opèrent. Mais par contre, ils sont quasi permanents. Donc, c'est peut-être des quantités faibles, mais qui sont, euh, qui sont permanentes. Et quand on projette des scénarios de changement climatique, on a souvent euh, des scénarios tendanciels à une augmentation de, de, de fréquences de pluie de forte intensité qui nous amène à envisager cette fois-ci des activations de flux dans la macroporosité, qui seront là des flux drainants importants pouvant entraîner notamment bah, les différents polluants qu'ils soient engrais, phytosanitaires ou autres si on s'intéresse à d'autres systèmes. Et pour cela, en fait, on a besoin de bien caractériser cette porosité des sols, comprendre à quel moment elle va être fonctionnelle et comprendre quel est l'impact de ces pratiques sur cette porosité. Alors, ce que j'ai oublié de dire en début, c'est que si mon, dans ma présentation, il y avait un petit peu d'eau dans la microporosité, c'est bien que c'est là que ça se joue pour euh, l'alimentation en eau des plantes. Le réservoir utilisable, c'est euh, la micro et une partie de la mésoporosité. Et ce n'est pas la macroporosité qui euh, ne retient pas euh, l'eau. Je pense qu'il y avait une petite illustration. Voilà, là, vous avez une illustration très schématique de ce que peut être la macroporosité. On imagine une galerie d'art de terre qui passe au milieu, euh, là, et puis sur les côtés de, plutôt des mésopores. Et donc nos molécules d'eau, sont retenues euh, uniquement par des gradients de charge électrique. Où finalement au centre de ce macroport c'est très instable et ça va s'écouler par gravité Alors sans peut-être des, des rappels pour la plupart mais ça va nous permettre de, de bien comprendre en quoi euh, nos pratiques peuvent aller influencer tel ou tel mécanisme et donc générer des flux plus ou moins importants et puis bah, évidemment si on a une racine de plante qui se développe euh, dans cette porosité, elle va pouvoir capter l'eau qui sera présente euh, dans la maison et une partie de la microporosité alors que l'eau gravitaire ne sera pas euh, euh, l'eau qui alimentera euh, notre végétal alors quand on s'intéresse à, à un sol, du coup, on va pouvoir représenter les différents horizons de sol comme étant différents compartiments de ce réservoir utilisable, qui vont pouvoir s'additionner si la prospection racinaire est, est non limitée par des obstacles divers. Et donc, on aura un volume de sol explorable par les racines, qui dépendra du type de sol, mais qui dépendra aussi des pratiques agricoles qui sont mises en œuvre. Donc ce RU, alors longtemps appelé réserve utile, aujourd'hui on pourra faire évoluer la dénomination vers la notion de réservoir utilisable pour mieux illustrer le fait qu'il s'agit d'un volume d'eau potentiellement garni d'eau. Mais euh, voilà, on va se dire c'est super quand il est plein, mais la plupart du temps il est vide ou à moitié vide ou à moitié plein, enfin, tout le temps regarde, il n'est jamais euh, forcément, euh, la concomitance entre les besoins de la plante et le niveau de remplissage du réservoir n'est pas forcément atteinte. Donc, comprendre tout ce que j'évoquais avant euh, en termes de fonctionnement hydrique, de remplissage, de vidange sur les arbres utilisables, va être important pour raisonner à l'échelle d'une parcelle les, euh, les succès, enfin, les pratiques culturelles à mettre en œuvre, les stratégies éventuellement d'irrigation, mais plus largement à l'échelle d'un territoire, bien comprendre euh, quels sont les niveaux de et leur fonctionnement, va être important pour prédire finalement les flux d'eau à l'échelle d'un petit bassin versant, par exemple, ou de plus grand si, si on a des informations. Voilà, alors. Je continue. Donc cette mesure du réservoir utilisable est très longue et coûteuse, ça je passe assez vite, on utilise pour, pour l'estimer des fonctions, on appelle des fonctions de, de transfert, qui dépendent principalement, alors là, je les ai mis pour illustrer ce qui est utilisé, principalement des propriétés de sol telles que la teneur en argile, en matière organique, ou la densité du sol. Alors j'y reviendrai parce que cet outil indispensable à tout outil d'aide à la décision sur les stratégies d'irrigation, et qui nous sert également à mieux estimer quels vont être les impacts du changement climatique sur nos cultures, on a besoin coup, de l'estimer assez correctement, et on constate qu'il peut être influencé par les pratiques et les systèmes de culture mis en œuvre. Alors, Toujours dans cette logique de caractériser euh, les, la variabilité du fonctionnement hydrique, euh, à plusieurs, euh, dans, dans le cadre de plusieurs travaux, là je ne mettrai que deux photos, mais euh, j'ai cherché avec euh, mes collègues et des doctorants à caractériser la variabilité à l'échelle de la zone travaillée de... Euh, de des propriétés du sol. Alors là, vous avez une illustration de la, de la densité du sol. Je rentre pas dans les détails, mais on constate que rien que par une opération classique et la labour, on génère une très forte hétérogénéité dans le milieu, qui va être source de flux d'eau très différenciés, et donc de solutés qui seront contenus dans cette dans la lame d'eau qui, qui circulera. Ici, vous avez une illustration d'une parcelle labourée, on retrouve les interbandes de labour en diagonale, préparation lit de semence, et puis en dessous, une, une semelle qui était ici assez nette, et puis, à l'inverse, on a fait des caractérisations de systèmes qui n'étaient plus travaillés. Alors là, c'est un seul qui était plus travaillé depuis cinq ans quand on a fait le, le profil, on en a d'autres, où on voit qu'on a finalement un milieu qui est beaucoup plus dense si on utilise la densité apparente comme indicateur, dans lequel on n'a plus vraiment alors les limites arbitraires, hein, Les traits droits, c'est évidemment pas comme ça dans la réalité, mais c'était des limites arbitraires fixées. Mais euh, voilà, on a globalement un milieu qui est plus dense que celui qui est labouré, mais qui est plus homogène. Alors, cette prise en compte de la variabilité spatiale, elle doit s'accompagner d'une prise en compte d'une dynamique temporelle. Vraiment à titre illustratif et sans rentrer dans le détail, vous avez en haut donc, euh, une illustration de l'état de surface d'un sol labouré après labour début avril et jusqu'aux premières feuilles du maïs qui sont fin mai. Donc, sur le, on va dire sur un mois et demi, deux mois, vous voyez comment l'état de surface va se fermer sur un sol qui va être là, en l'occurrence, régulièrement travaillé. Les conséquences de cela sont que on augmente la densité apparente du sol, donc on augmente la, le niveau de, de... Je dirais pas de compacité parce que ce n'est pas forcément un tassement, mais en tout cas la diminution de la porosité totale. Et en parallèle, on a un effondrement des capacités d'infiltration. Alors là, ça va évidemment jouer sur la capacité de ce milieu à, à euh, pouvoir euh, permettre une infiltration d'une lame d'eau dans des événements euh, pluvieux importants, avec une fermeture très rapide, puisqu'en un, un espace de deux mois, on a perdu... Allez, de 30 à 50% des capacités d'infiltration. Et ce qu'on a pu voir donc, au travers des différents travaux que l'on a menés, et plus récemment en tête du programme bagage, c'est que dans les systèmes en agriculture de conservation, donc qui mobilisent vraiment la logique de diversification végétale, couverture maximisée des sols et réduction des travaux du sol, on a une tendance à une moindre fluctuation de ces propriétés, à savoir que le sol est souvent un peu plus dense, c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure sur l'ensemble du profil, mais qu'il n'évolue pas aussi violemment que dans les sols travaillés, et que cette densité ne se traduit pas par une moindre infiltration, au contraire, on a des capacités d'infiltration qui sont souvent accrues, et surtout qui sont beaucoup plus stables dans le temps. Donc tout cela pour dire que prédire euh, ces propriétés d'infiltration, ça va pouvoir nous aider à mieux comprendre euh, des flux de ruissellement et d'érosion sur nos sols, des remplissages de réservoirs utilisables, ou euh, de la lixiviation et du drainage qui pourra s'opérer. On a pu identifier, c'est que dans les systèmes travaillés, on peut avoir une diminution du réservoir utilisable de près de 30% en quelques semaines. Et c'est particulièrement important, puisque très souvent on considère ce paramètre comme peu variable, voire non variable, on l'affecte à un sol et on considère qu'il est stable dans le temps. Or, il n'est pas stable dans le temps et cela joue forcément sur l'alimentation en, en eau des plantes qui vont suivre. Alors ici, une autre illustration pour montrer un état de surface à gauche sur le sol qui est régulièrement travaillé, à droite sur un sol qui n'est peu, juste pour montrer que voilà, par une indication simple de la rugosité et de la sinuosité, donc l'angulosité des agrégats et la sinuosité, c'est dans le chemin que doit parcourir la Lando, on comprend que les pratiques culturelles vont avoir un rôle important. Alors, dans le cadre du programme bagage, et en particulier la thèse de Sixteen-Quent, qui a été récemment soutenue, on s'était intéressé à une soixantaine de parcelles sur le bassin d'Ourgarone, principalement ex-région méditerranée, et donc Sixtine a analysé l'effet de différentes pratiques, notamment en travail du sol et rotation des végétaux, sur le réservoir utilisable. Elle a mis en évidence qu'il y avait un effet significatif. Bon, on n'est pas allé beaucoup plus loin parce que notre jeu de données n'était pas assez conséquent. Mais ce qu'elle a pu mettre en évidence, c'est que les fonctions de donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, au lieu d'en avoir deux, elle en a peut-être étudié 29, euh, principalement issus de systèmes travaillés, n'étaient pas satisfaisantes pour prédire la taille du réservoir utilisable dans les sols qu'on vient agriculture de conservation. Donc euh, on essaye d'aller plus loin, mais la taille du jeu de données limite, pour essayer d'intégrer des paramètres agronomiques qui traduiraient mieux de euh, cette évolution. Et euh, une hypothèse que l'on formule, euh, que l'on a pu identifier sur les, les, les sols sur lesquels on a travaillé, c'est qu'à euh, densité équivalente, donc à, une, à quantité de terre équivalente par unité de volume, on a une connectivité du réseau poral qui est modifiée, qui est accrue dans les systèmes peu travaillés. C'est lié euh, principalement à la nature de cette porosité qui est d'origine euh, biologique, galeries, alors pas que des vers de terre, les nématodes des galeries de racines, de couverts, etc., et qui fait que finalement, pour une densité équivalente, on va avoir une meilleure circulation de l'eau et un meilleur remplissage du réservoir utilisable. Donc ça, ce sont des hypothèses que l'on va continuer à travailler dans les travaux euh, à venir. Alors, pour l'illustrer, je ne sais pas si la vidéo va passer, on va le tenter. Ici, vous avez deux parcelles, une conduite en agriculture de conservation depuis 20 ans sur la gauche, une euh, labourée annuellement sur la droite. Et euh, vous voyez les points où on a fait euh, un petit profil d'arrière, euh, pardon, pelle bêche. Et vous allez voir si cela fonctionne, ça fonctionne. Euh, des bah, écoulements euh, qui s'opèrent sur la parcelle labourée euh, annuellement à 25 cm. Donc on voit de l'eau qui. Il sort hein, à la base du, du profil travaillé, alors qu'on a un profil frais mais, euh, mais sans eau libre dans la parcelle en agriculture de conservation. C'est particulièrement important parce que ça ne veut pas dire que, parce qu'en surface on ne voit pas de ruissellement, il ne s'opère pas. Ici on est typiquement au cas de, dans un cas de ruissellement hypodermique, qui peut avoir des conséquences fortes sur euh, le fonctionnement hydrique des sols, qui est traduit ici par une rupture de connectivité du réseau poral entre la partie travaillée et euh, la partie qui ne l'est plus. Alors j'ai fini sur l'aspect physique, je vois que je déborde un petit peu, je vais essayer d'accélérer. Je vais dire quelques mots sur les aspects euh, produits phytosanitaires et leur devenir dans l'environnement, juste pour que vous compreniez que ma stratégie aujourd'hui, c'est d'aller vraiment travailler avec euh, des collectifs, avec enfin, des systèmes qui n'en utilisent pas, puisque pour après avoir travaillé longtemps sur les différents processus qui régissent le devenir des, des pesticides dans l'environnement, alors on les voit ici, hein, interception, rétention, dégradation des produits, qui peuvent générer une certaine disponibilité pour de la volatilisation, de la liquidation ou du ruissellement. Donc, ces processus qui vont faire que, on appelle ça de la dissipation, qui vont les, les répartir dans différents compartiments de l'environnement. Euh, bah, Par les... différents travaux, donc, avec les collègues, on, on s'est intéressé à tous ces processus. Moi, je regardais en particulier l'effet des pratiques culturales sur ces processus. et Je me suis rendu compte que oui, on pouvait, dans certains cas, améliorer la rétention. C'était le cas des travaux de thèse d'Anna Cassigneul, qui a étudié l'effet des cultures intermédiaires, donc, voir si le fait de maintenir un mulch à la surface du sol ça permettait de réduire ou d'augmenter la rétention ou la dégradation des, des pesticides. On s'est rendu compte que le mulch permettait d'augmenter la rétention, que plus il était vieux, c'est-à-dire plus on mettait un pesticide sur un mulch qui avait évolué, meilleure était la rétention. Donc C'est le, les graphiques qui sont montrés là. On a pu simuler et intégrer cela dans des modèles euh, en lien avec la minéralisation de ce mulch, c'est-à-dire son sa dynamique de décomposition. On voit des relations extrêmement intéressantes pour prédire la rétention du pesticide en lien avec cette décomposition. Donc en soi, c'est encourageant. Je dis, bon, ben voilà, on peut avoir des pratiques qui améliorent la rétention. En parallèle, on a regardé au niveau de la dégradation. Donc ici, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais pour différentes molécules, on dit cétonitrique, c'est un herbicide maïs, l'hydosulfone, c'est un autre herbicide maïs, mais on l'a fait aussi sur le glyphosate, sur les fongicides, etc. On voit que la plupart du temps, quand on augmente l'activité microbiologique des sols, je ne l'ai pas mis là, en graphique, mais faites-moi confiance ou revenez sur les publics et vous le verrez en détail. Mais quand on augmente l'activité microbiologique, on augmente sensiblement la dégradation des molécules. Euh, ici, c'était pour le glyphosate. Le problème, c'est que cette augmentation sensible euh, de la dégradation n'est pas euh, suffisante pour euh, ne pas générer de fuites dans l'environnement susceptible de dépasser les seuils environnementaux. J'avais une dernière diapo qui était sur la lixiviation. Là aussi, on a étudié attentivement les effets. De différentes pratiques sur les transferts, puisqu'on avait vu de la rétention, de la dégradation, on a de voir qu'est-ce qui se transférait par des dispositifs principalement installés sur des parcelles. Donc on avait pu voir que les couverts végétaux pouvaient avoir un effet positif sur la réduction des transferts. Le travail du sol, en particulier le non-travail du sol, pouvait avoir des effets plus fluctuants. Quand on regarde les littératures, ça rejoint assez bien ce que l'on retrouve. Et, euh, et qui pouvait, alors l'effet des couverts, on pouvait l'expliquer par le fait que les couverts végétaux maintenus tardivement, Limiter le drainage, en particulier sur les cultures de printemps, dans les premiers événements drainants, qui sont à l'origine des plus grosses pertes de pesticides. Il faut savoir que deux tiers, à peu près, des molécules sont perdues dans les deux ou trois premiers événements drainants. Donc, effectivement, on peut, on peut ralentir ou on peut réduire les migrations, mais en aucune façon, on ne peut, en maintenant des pressions d'usage phytosanitaire, atteindre les objectifs de réduction des concentrations dans les eaux. Et pour l'instant, je ne parle pas d'air, parce que c'est visiblement. Bon, c'est déjà moins documenté, mais effectivement, il y aura des quantités encore plus importantes dans l'air. Donc C'est un petit peu la conclusion euh, que je faisais là, et euh, qui m'a amené à, à formaliser un, un, un projet, qui est de dire, euh, bah, ok, on a des enjeux forts autour de la qualité de l'eau, c'est la Directive cadre européenne sur l'eau qui nous les fixe, avec des normes de potabilité euh, et euh, d'usage de l'eau pour l'alimentation d'eau potable qui sont, euh, qui sont fixées, comment on fait pour les atteindre euh, En parallèle, le plan éco envisage... Euh, encourage la conception de systèmes économes. Et en fait, on, on se rend bien compte qu'il est indispensable aujourd'hui de faire converger ces deux démarches pour euh, véritablement concevoir des systèmes robustes euh, d'un point de vue agronomique, performants d'un point de vue économique pour les agriculteurs, mais se passant durablement des pesticides. La conclusion était euh, en effet qu'on euh, euh, n'atteindrait pas, euh, et ça je pourrais y revenir s'il y a des questions des concentrations susceptibles d'être rencontrées dans les eaux si on maintient des applications de produits phytosanitaires telles qu qu'elles sont faites aujourd'hui. Et en parallèle, on a quand même des problématiques fortes, en particulier dans le sud-ouest, d'érosion de, de nos sols, de perte de la fertilité globale des sols, de euh, diminution de l'eau disponible pour les plantes dans ces sols, et euh, ce qui amène un développement de l'agriculture de conservation, ou en tout cas un questionnement fort de celle-ci. Actuellement, les surfaces restent limitées. En agriculture de conservation au niveau national, 4 à 5 des surfaces. Toujours est-il que est un, ce sont des systèmes de culture qui interrogent, qui interpellent, qui, qui ont une belle dynamique d'innovation, mais euh, pour lesquels on sait que la dépendance au glyphosate reste euh, le talon d'achille. Donc l'idée, c'est de croiser euh, cette volonté de concevoir des systèmes très économes avec des systèmes qui se passent, qui se passent aussi du travail du sol et qui mobilisent les leviers de l'agriculture de conservation, que je rappelle sur cette diapositive-là savoir rotation des cultures, culture intermédiaire et suppression du travail du sol. Alors déjà, je, depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'évaluation du système en ACS. J'ai évoqué le projet bagage, qui va se terminer fin 2021, pour lequel on, aura de, on a vraiment de, belles, de, de beaux résultats de, de fonctionnement des sols en ACS, mais qui sont des sols conduits avec, avec phyto. On est dans le système conventionnel pour ceux qui sont vraiment en agriculture de conservation. Et euh, on se pose très clairement la question au niveau euh, du fonctionnement hydrique d'aller plus loin et savoir est-ce que euh, résilience et stabilité des performances de ces systèmes de culture sont augmentées en ACS, en particulier euh, vis par rapport à une meilleure efficience de la ressource en eau. Donc il y a des travaux qui sont en cours, il y a une thèse que je co-dirige avec Julie Constantin euh, qui vient de démarrer, qui va s'intéresser à, à la modélisation euh, des effets de l'agriculture de conservation sur le fonctionnement hydrique des sols à l'échelle du bassin de Garonne, avec des approches qui seront... Euh, euh, par type de sol, donc on a, on a une approche qui est à l'échelle d'un bassin mais qui n'est pas spatialisée c'est un stricto. on va vraiment regarder les types de, types de sol par type de sol c'est la thèse de Julie Brachonier et euh, on s'est rendu compte qu'on, dans nos modèles, on, on était pauvre en formalisme de modélisation pour prendre en compte les effets des systèmes de culture, ce que j'ai un tout petit peu évoqué par l'illustration vidéo tout à l'heure, à savoir une partition euh, infiltration-ruissellement et ruissellement hypodermique qui est mal représentée donc on travaille cette question-là, notamment avec les collègues d'Ecosys alors, ce que j'évoquais également, c'est que l'ACS, hein, c'est un carton rouge qui apparaît, c'est euh, dépendance aux herbicides et notamment au glyphosate. Une euh, hypothèse euh, que l'on peut formuler, c'est que quand on regarde attentivement les rotations, elles sont encore très faiblement diversifiées. On a beaucoup d'agriculteurs qui disent être en ACS mais qui restent en monoculture de maïs, par exemple. Les cultures intermédiaires sont très peu mobilisées, très souvent parce qu'on on a peu d'informations sur leur conduite technique et sur la façon de les gérer. Euh, de façon optimale, et de les détruire notamment sans usage d'herbicides Et euh, les réductions sont souvent drastiques du travail du sol, presque dogmatiques, alors qu'il peut, peut y avoir des compromis obtenus en ayant un travail euh, du sol localisé, ou euh, en surface, ou sur des... D'évoquer un certain nombre d'hypothèses pour, euh, voilà, pour avoir beaucoup travaillé avec les, des agriculteurs et des acteurs de développement sur ces questions d'agriculture de conservation, on constate finalement que la diversité euh, végétale est très peu mobilisée dans ces systèmes, et que l'on peut l'amplifier. C'est une hypothèse sur laquelle on souhaite. Là, je vais vraiment associer toute l'équipe de l'UMR Agir travailler. Et donc, on redéveloppe des travaux autour de l'évaluation des fonctions et services permis par les cultures intermédiaires, et avec des travaux de thèse qui sont engagés et qui visent à mieux comprendre dans quelle mesure des bouquets de fonctions et services écosystémiques peuvent être obtenus par soit des cultures pures, soit des mélanges d'espèces et de variétés. Le culture inter... Alors, SIMS, c'est des cultures intermédiaires multiservices. Hein, c'est un acronyme qu'on souhaite développer par rapport à celui... à celui qui a été longtemps utilisé de six pans, qui était assez réducteur et plutôt connoté administrativement. Donc, là, l'idée, c'est d'élargir en se disant est-ce que ces SIMS peuvent permettre de réduire l'usage des intrants et notamment des pesticides Donc, euh... Il y a notamment les travaux de thèse de, de Neïla sur ce sujet, sur le tournesol, avec l'utilisation de, de différentes espèces et variétés de peuvent intervenir pour réguler des maladies tournesol. Et très récemment, enfin, il même pas encore officiellement commencé, puisqu'il commence en janvier, des travaux d'Alexandre, et je ne prononcerai pas son nom de famille parce qu'il est très compliqué à prononcer, mais doctorant de l'UMR Agir, co-dirigé avec Jérôme Lamichan et Célia C.A.C. Qui, euh, qui va s'intéresser à, à, légalement à ces cultures intermédiaires pour réguler un certain nombre de, de bioagresseurs euh, sur euh, du maïs. Alors ces sims, voilà, j'avais fait un, un schéma un peu visuel pour qu'on se rende compte de la diversité des fonctions et des services qui peuvent leur être associés, qui peuvent leur être associés. Et, euh, et ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, pendant très longtemps, en fait, on s'était pas vraiment soucié euh, de ces plantes, on mettait un peu ce qu'on avait sous la main et ce qu'on peut voir beaucoup d'ailleurs c'est chez les agriculteurs, il y a une base par exemple tu vois chououaise févrole je ne sais pas si ça, ça, ça parle à certains, mais beaucoup de fèveroles qui sont utilisées, qui sont même utilisées sans logique agronomique puisque la févrole revient quasiment tous les ans et ce qui aujourd'hui génère des pressions biotiques sur la févrole qui sont incompatibles avec un usage durable. Les fèveroles tombent très vite malades, même si c'est un couvert végétal, les pressions biotiques s'exercent. Donc l'idée c'est d'aller plus finement sur une caractéristique. Des ressources génétiques disponibles et de raisonner leur insertion de façon cohérente dans les systèmes de culture, tels qu'on raisonne l'enchaînement de cultures marchandes. Et euh, une des questions que l'on souhaite euh, investiguer, c'est quel niveau de service de régulation peut-on obtenir à l'échelle du système pour différents cortèges de bioagresseurs, par exemple dans des systèmes où on aurait des blés, des tournesols. Cool. Est-ce qu'on peut arriver à réguler des, des bioagresseurs et du tournesol et du blé par l'utilisation de certaines espèces ou variétés Alors, cette euh, ce schéma et cet, cet axe de travail fait suite à la thèse d'Antoine quidel qui était sur la Agir, que j qui avait fait un inventaire très exhaustif des régulations permises par les, les cultures intermédiaires et qui laisse entrevoir aujourd'hui de, de belles innovations possibles, avec évidemment en tête qu'on reste sur des leviers agronomiques à effet partiel sur la régulation, et pas équivalent à, à une utilisation de, de, de produits phytosanitaires, mais combiné à d'autres leviers, ça peut permettre déjà de, de maintenir des, des pressions, certaines pressions de à des niveaux satisfaisants, voire très satisfaisants par rapport à la culture marchande qui va suivre. Alors ces travaux, ils se font en, en partenariats multiples, euh, donc euh, nationaux et, euh, et euh, alors internationaux, avec les complexités qu'on a actuellement, mais on interagissait beaucoup avec l'Australie, pour vous dire que l'instrument ce c'est gelé au niveau d'interaction, mais John Kierkegaard, est un spécialiste, est venu sur Agir et sur Continuer. Et par des travaux, alors on est plutôt là sur des approches de caractérisation un peu analytique du phénotypage, c'est sur l'unité expérimentale villes, mais on remobilise nos cultures chez des agriculteurs. Nos, pardon, nos solutions, nos caractérisations génétiques des ressources, on les remobilise chez des agriculteurs. Donc là, on engage ça au travers notamment d'un plan de Ensuite, pour continuer cette diversification végétale, évidemment, à l'échelle des rotations de cultures, on travaille, alors là, c'est vraiment des collègues qui portent ces travaux-là, ce n'est pas moi, mais des mélanges d'espèces, donc, ce qu'on appelle les cultures associées. Et puis là, on est aussi engagé sur un certain nombre de projets. Alors là, je mettais un casard trois cultures en deux ans. Il y a aussi un casard IFAR qui est, qui, est, qui est ici dessous, qui vise à, à travailler à des relais, des cultures en relais. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez l'occasion de venir voir sur le dispositif de Mura, il y avait des blés qui ont accueilli des soja. Donc, on semait le soja dans le blé, et l'idée c'est de caractériser les espèces de des variétés de blé et de soja et voir à quel moment s'exerce la compétition, à quel moment, et raisonner les traits qui nous intéressent pour ces assemblages. Voilà. Alors, euh, l'idée, c'est de remobiliser ces différents leviers, euh, combinés donc ensemble et raisonner ensemble, dans une logique de reconception de système. Alors, je mettais conception, dans les faits, on est vraiment sur de la co-conception avec des collectifs d'agriculteurs, euh, organismes de développement. Il y a déjà des projets que j'évoque là, des projets éco-phyto qui mettent en œuvre euh, cette conception. Mais l'idée, c'est bien d'aller à la conception de systèmes sans pesticides. Alors, je ne dis pas biologique, parce qu'on peut avoir... On n'explore pas véritablement la question de, des engrais dans, dans, dans ce que l'on envisage, dans les projets réseau pestes et réseau mais bien dans l'idée d'avoir des, des systèmes de culture se passant durablement des pesticides. Alors, la question... Euh, qui m'amène aussi un peu à interagir aujourd'hui avec en particulier avec Dinafort, c'est être en mesure de supprimer totalement cet usage de pesticides en combinant des approches basées sur l'accroissement de la diversité végétale je viens de dévoquer, à des actions à l'échelle du paysage. Il faut être clair aujourd'hui, on a ça fait 20 ans qu'on travaille à l'échelle des systèmes de culture, on se rend compte qu'on se prive de leviers de gestion forts en étant sur nos parcelles, on peut réguler de la flore, on peut réguler certains milieux agresseurs et plutôt... Mais on a quand même des difficultés à aller très loin dans les ruptures vis-à-vis -vis des pesticides parce que toutes les régulations qui s'opèrent aux échelles supras, on ne les envisage pas. Donc, mon objectif, ça serait de, de, de collaborer, de développer des travaux avec une prise en compte plus large de cette diversité végétale en intégrant le paysage. Alors, la notion de paysage, elle peut être, pour ma part, elle peut être parfois un peu confuse, donc elle me demandera à être clarifiée. Mais déjà, dans un premier temps, le, L'architecture et le voisinage des parcelles m'intéressera, et euh, en ayant un objectif qui serait de, de co-construire l'environnement euh, paysager avec euh, des agriculteurs motivés. On en trouve aujourd'hui qui se posent ces questions-là, et ne pas euh, subir, si je peux dire, un, un environnement, mais d'essayer de le rendre, de le co-concevoir également avec, euh, avec ces collectifs pour se donner toutes les chances de, de se passer durablement de, de l'usage des, des produits phyto. Voilà, alors il y a des perspectives de projet. Alors, Il y avait des, des pro projets qu'on avait initiés avec le collègue de NPM, bon, qui n'est pas passé dans le PPR, donc, mais qui viennent d'aller continuer à travailler à la santé des plantes à l'échelle parcellaire, avec des approches autour du microbiote. Donc là, On reste centré sur les premiers, les, les premiers critères que j'ai indiqué au-dessus. Euh, mais là, vont, vont apparaître un certain nombre de projets qui peuvent nous intéresser collectivement, notamment autour des enjeux érosion. C'est le Conseil régional occitanie qui souhaite faire des sols alors normalement c'était 2020, mais autant vous dire qu'avec tout ce qui se passe, ils ont d'autres préoccupations, et puis après arriveront les régionales, mais il est prévu qu'un appel à projet centré sur l'érosion des sols émerge avec la préoccupation enfin pour la région des sols comme priorité pour les systèmes agricoles. Et puis l'agence de l'eau qui souhaite que l'on réfléchisse dès à présent à, à des suites ou une suite du projet bagage avec une cette bonne réceptivité à un projet qui ferait émerger un territoire sur lequel on irait plus loin, puisque dans Bagage on était vraiment dans une logique observatoire, on irait plus loin dans la co-conception de systèmes, voire de, de paysages agricoles à en voisinage des parcelles. Voilà, j'ai.